Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 186 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Red Faction Guerrilla. Alors Red Faction, euh, je pourrais pas vous dire les autres volets, je sais qu'il y en a d'autres, on les fera, je les ferai, je vous le dis. Euh, donc c'est un jeu assez spécial, vous allez le voir par vous-même, c'est une sorte de jeu où on, où on incarne hein, une sorte de destructeur, de, de mec qui, qui s'occupe de, de, de supprimer des des bâtiments, des trucs comme ça. ça c'est assez, assez sympathique. Donc c'est parti. Bah ouais, même pas de vidéo d'intro pour l'instant. Euh, donc Red Faction Guerilla. Allez chargement. Donc là aussi un peu du combat. Hein. C'est vous avez votre perso en troisième personne et, euh, et vous allez pouvoir euh, vous amuser avec. Donc c'est bon pour les options. Euh, hop les sous-titres. Par contre je les mets. Vidéo automatique non. Hop là. Même si je suis, de, je suis tendance à mettre les trucs faciles et pour, tout, pour, pour pas m'embêter, mais bon là on s'en fout, voilà je me connecte pas, non voilà, en difficulté je me mets en tranquille comme ça on est à l'aise et c'est parti Alex Messon. Ingénieur des mines. Démolition classe C. Rendez-vous au secteur Parker. Bon vol Ouais. Super. Et maman Tu lui manques. Désolé pour l'enterrement de papa. Ici, c'est plutôt. dur. Je m'attendais pas à ce que tu traverses le système solaire pour ça. Donc. C'était quoi ça L'EDF. La route est à eux et le reste aussi. Oublie la propagande. Libérez Mars, c'est fini. Red Faction Il a pas eu assez de morts l'autre fois C'est la loi martiale ici. La torture, les camps, les commandos. Le peuple a besoin d'espoir. Bon, voilà. J'ai ton matériel là-bas. Bon, alors voilà le topo. D'ici deux semaines on pourra bouge pas j'ai déjà vu cette fille j'en doute comme je te disais plus vite on s'y met plus vite on sera payé bien C'est le site dont je te parlais. C'était un centre de recherche avant que... les maraudeurs tuent les scientifiques. Les maraudeurs Mieux vaut éviter de traîner ici la nuit, mais c'est un bon coin pour trouver du métal. Je suis mineur, pas faire ailleurs. Sur Mars, le métal vaut de l'or, frérot. T'as ton marteau et tes charges Bon, voyons ce que tu sais faire. Merde Ils arrivent Un vaisseau de l'EDF. Je pensais pas les voir là aujourd'hui. Je vais voir. Occupe-toi du métal. Et voilà, donc, euh, notre première mission. Donc, euh, l'histoire commence un peu. Euh, et on va découvrir un peu comment ça fonctionne. Alors là, je dois récupérer le métal au sol. Voilà, métal euh, récupéré, échangé contre des améliorations. Donc, c'est plutôt intéressant de le récupérer. Alors, vous voyez, avec le marteau qu'on a dans la main, on peut casser un peu tout le décor qu'on veut. On peut vraiment tout détruire. Alors là, on va, on, on va rentrer à l'intérieur. Là, ça rame un petit peu... Hop, je sais pas pourquoi. Au niveau, au niveau des mouvements, euh, ça ne gère pas. Alors que ma carte graphique va bien. Bon, c'est un jeu qui mange quand même. Alors un petit peu, quand même. Minimum, regardez euh, le mur qui s'écroule, la poussière, tout ça. Ça ça fait pas tellement top. On va euh, aller dans les options. Et je vais, euh, je vais justement euh, réduire un peu peut-être euh, le niveau de détail et tout ça. Alors on avance. Voilà, détail. Euh, on voit déjà le filtre euh, anti crénelage on le descend un peu. Je trouve pas ça très utile. Après, oui, c'est vrai que c'est plus beau, hein, si vous le mettez, évidemment. Euh, les détails, on reste en moyen. Euh, Rayon de soleil, non. Euh, voilà. On... Ça devrait pouvoir le faire, normalement. Ça devrait être un peu mieux. Donc, voilà. Ah oui, effectivement, ça rame un petit peu moins. On peut détruire un peu plus facilement. Hop Sans que ça rame. Donc, vous voyez, on peut vraiment... <rire> c'est un jeu où vous, où vous pouvez complètement démonter le décor. Sans euh, <rire> un truc de fou Donc, voilà, on est rentré dans la base. Euh, je peux changer d'arme, donc j'ai une arme, j'ai euh, aussi normalement des explosifs. Alors appuyer. Euh, J'essaie de trouver en fait ce que c'est la touche, ils me disent pour changer d'arme. C'est quoi est, qu est ce que c'est que cette touche Euh. Oui. D'accord. Ok, donc voilà. Donc là je reste. J'ai soit mon. Mon petit truc là, c'est quoi ça Ah, c'est des... des bombes, voilà, c'est ce que je disais. C'est des trucs pour faire sauter. Donc j'utilise la flèche du. Le... la touche du milieu de la souris. Euh, pour le faire exploser, donc là j'ai récupéré mon... mon truc, donc il faut que je détruise la grosse structure, la grosse structure, euh, je sais pas de laquelle il me parle, est-ce que c'est celle-là N'oublie oui, pas que tu peux changer d'arme, toujours, il y a détonateurs, donc en gros ils me disent que je peux quand même utiliser mon détonateur même si j'ai changé d'arme, euh, alors je vais poser des, des charges hop, sur le bâtiment, je sais pas si c'est vraiment le bâtiment qu'il faut que je détruise, c'est qui cette fille Voilà, on va essayer de le détruire à peu près bien comme ça. Attention. Voilà. Oula, ça y a le petit moment de ramage quand ça explose, mais. C'est pas grave. Putain je comprends pas pourquoi ça.. Comment ça arrive à ramer Regardez ça, il y a des petits accrochages avec la poussière et tout. C'est dommage, franchement c'est dommage. Euh, pour un jeu, pour un jeu qui est quand même assez, assez bien foutu. J'arrive à jouer à des jeux meilleurs que ça, sans forcément ramer. Ah mais je connais donc du coup c'est plutôt ça la grosse structure qui me disait non. On va essayer de la, on essayer de la démonter. Voilà. <rire> Elle a fait la moitié. <rire> voilà. Allez tombe. Elle devrait tomber toute seule normalement. Voilà. Tour de diffusion en miettes. Voilà. Donc là il faut que je détruise plutôt le laboratoire. Vous voyez en haut... En haut à droite c'est marqué ma, ma mission actuelle c'est détruire le laboratoire donc il va falloir que je détruise le laboratoire Alors, attendez je suis un peu perdu j'ai récupéré des, des, des minerais mais je sais pas où Enfin, je les avais pas vu ouais c'est pas grave ce n'est pas grave on remonte au labo euh, c'est un peu long de monter ces escaliers on peut pas casser là la... on peut pas casser la roche par contre on peut casser vraiment tout le décor mais pas pas le relief dommage Hop, ah bah j'ai récupéré aussi là, des matériaux encore. Euh, donc ouais faut vraiment que je détruise ce laboratoire. Je suis pas sûr qu'à la main ce soit une super idée. On ouais, plutôt il est à coup de charge. Hop, hop. Voilà déjà, déjà. Objectif terminé. Bon bah si c'est pas beau. Donc euh, bah c'est bon, j'ai détruit mon labo. Je pense. Ouais. Alors putain c'est vraiment c'est vraiment galère. Je sais, pas que, je sais pas quoi baisser parce que là c'était un vrai dé ça. Il y avait des lags incroyables, des frises d'écran. Euh, oh, adouci, non. Profondeur de champ, non. Ouais, J'enlève des trucs, mais euh, au final je sais pas si ça va être bien. Accepter. Reprendre. On a, plus le temps. On a perdu de la qualité quand même, ça se voit. Donc là il faut que je retourne auprès de mon, mon collègue. Allez, hop. Il est là-haut, il a pas bougé de toute façon. Il faut qu'on se planque. Pourquoi Daniel Mason, vous êtes en état d'arrestation. Rendez-vous ou nous ouvrons le feu. Allez, cours Cours ah oh a métamorphosé la planète Mars, ils l'ont terraformée et aménagée. Ils ont bâti des bases, des points de contrôle, des miradors. Nos protecteurs sont devenus des envahisseurs. Et ils ont tué mon frère. Dan disait qu'il nous prendrait tout. C'est vrai, je n'ai plus rien. Lâche ton arme, vite <rire> Une arme. Vous avez peur d'un marteau. Lâche ça, tonton. Hé, hey, de quel droit vous fouillez dans mes affaires Mon frère s'appelle Daniel Mason. Oui, il s'appelait. Il est mort. Cette caravane et tout ce qu'elle contient ont été confisqués par le DF. Tu es en état d'arrestation. Mais pourquoi Je suis pas au plus malin, mineur. T'es la Red Faction. Écoutez, je viens à peine d'arriver. dis donc. On a trouvé ces détonateurs au milieu de tes affaires. Je travaille dans les mines. J'ai un permis pour ça. Et bah, plus maintenant. Tout pour te trouver maintenant. Il a dit que j'étais de la Red Faction. Tu es de la Red Faction. T'as plus le choix. Mason, je m'appelle Samania. Je travaille avec ton frère. T'en as de la chance. Je sais que c'est beaucoup te demander, mais tu dois nous faire confiance. Pourquoi Parce que tu n'as pas vraiment d'autre choix. Le commandant veut que je te donne ça. Ce manuel t'aidera à survivre. Bienvenue dans la Red Faction. Je vais... Nous n'avons pas accès aux lignes d'approche. Bienvenue dans la Red Faction. Nous n'avons pas accès au... Mars. Et voici, nous voici donc au camp... Euh, au camp des, euh, des, des mecs, en fait, c'est une sorte de résistance bizarre. Euh, parce qu'on euh, on est un peu planqué, euh, on est un peu pas, pas, pas gentil avec les mecs là, qui nous, nous tiraient dessus il y a deux secondes. Donc il faut que je réalise des missions, apparemment. C'est un système comme ça. Donc là, ça va être une zone euh, comme c'est le camp. Là, c'est une zone rouge. Il faut que je fasse une mission. Appuie sur E. Mais sonne, voici Alors, Riffin, euh, si une mission ne peut ne la découvre. Nous devons maintenant effacer nos traces. Je sais que vous vous y connaissez en démolition, donc on compte sur vous. Il faut absolument détruire ce bâtiment. Faites sauter tout ce qui pourrait guider l'EDF jusqu'à nous. Vous pouvez le faire Le bricoleur, peut-on le faire Oui, on peut le faire, on peut le faire, et donc c'est parti alors, oula, j'ai même une carte magnifico qui me dit, ouh, ça me dit, ça me dit même où je dois aller, ça fait des flèches partout, c'est beau, donc c'est parti, on y go, regardez, les flèches au sol, un truc de fou, euh, donc on y va à pied, ouais, donc voilà, allez, j'espère que c'est pas trop loin, alors, il y a une voiture, je... en plus je peux courir, moi c'est beau, c'est beau ça. J'ai une vitesse de course autres. assez impressionnante. As. Des venus on, fait, on, on, on fait, fait pas, pas du sprint, euh, on fait on carrément se de, se la, la, de la Formule 1 à pied. Euh, tout cracher ça. Dès que ça chauffait, fallait qu'il se batte. Ouais. Sérieux, la vitesse à laquelle je vais, quoi. c'est un truc de fou. Peut-être. Oh, la voiture était pas contente d'ailleurs, elle me suit maintenant, la voiture, regardez sur la mini-map en bas à gauche. Je vais plus vite qu'à l'eau. Je vais plus vite qu'à la pied. Regardez ça, <rire> j'ai la distance J'ai la distance, elle est en voiture Même <rire> truc de fou euh, est-ce que c'est là que je dois aller Oui, ouh par contre C'est quoi ça, ouh un camion Je vais prendre le camion Broum broom. Aïe. Hop là Ça c'est un bon gros camion Ben On y go, je sais pas où on va Mais on y va Hop Camion Ben, qu'est-ce que je raconte C'est pas un camion Ben, c'est un camion tout cours. Euh, une... En fait, je réfléchis des fois par rapport à ce que je dis, et je dis n'importe quoi. Euh, pas là. Euh, non, monter sur la... Ça fait pas. Euh, par contre, je suis en train de m'éloigner, je crois, de, de mon objectif. Hein. affiché en jaune. Comment je fais pour y retourner Est-ce que je peux faire le tour pour y rentrer parce que là-bas, il n'y avait qu'un camion hum, ouais, Est-ce qu'il n'y a pas un, un passage à droite, là, par exemple Non je crois bien que je me suis gouré de chemin. Alors on va faire un petit demi-tour. <rire> C'est pas facile avec la taille du camion de faire un demi-tour. Allez, hop. Yep. On retourne de l'autre côté. Oui. On le faire. Hop, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Non, non, non, non, non, non. Non Oh là là Oh super Bel accident une dépôt de minerai détruit. Sur 200. Ah oui, sur 200. D'accord. Donc ça, ça doit être le, le truc, là, le truc noir, ça doit être euh, du minerai. Il faut vraiment que je le détruise. Euh, inutile je lâcher, dirige-toi, dépêche-toi, de finir ton boulot. Euh, le truc, c'est que je viens de tomber dans un ravin. Euh, le truc, c'est que c'est là-haut maintenant. Comment je fais pour remonter là-haut Expliquez-moi. Est-ce euh, qu'il y a-t-il un chemin Est-ce qu'il y a-t-il une route C'est un nouveau mot, ça. Est-ce qu'il y a-t-il une nouvelle phrase euh, Comment je remonte là-haut s'il vous plaît Parce que franchement À moins que je m'appelle un peu Just Cause et que... Euh, enfin je sais pas comment il s'appelle dans Just Cause Dans le... Dans lequel on arrivait à monter des... des pentes assez, assez raides À pied, alors que là je pense que ça va pas le faire Ouais, je détruis mon minerai Hum, minerai c'est sympa Là je peux monter déjà c'est bien hmm. Et par contre faudrait que je me bouge légèrement le cul en fait Bah hein, juste un peu quoi Donc là je peux marcher mais je peux pas monter. Alors qu'on m'explique l'utilité, pourquoi je peux marcher ici si je peux pas monter? D'accord. Donc il n'y a rien qui me. Je peux pas remonter là-bas, c'est un peu. ça ressemble un petit peu à un chemin là non Non. Il y en des... là ici, je veux remonter là-haut s'il vous plaît Je vais rater ma mission <rire> Je suis trop dégue Bon. Et eh ben, et eh ben première mission, euh, je pense qu'elle va être bientôt ratée. Voilà, terminé. La liberté ou la mort, échec. Le Df a découvert la base. Dans mon cul. Et la mission est ratée. On recommence, je pense. Je sais pas, il est en train de charger. Ouais, bon, on recommence. Mais bon, on va la reprendre. On va prendre des trucs ici là dans l'armoire, je sais pas ce que c'est. Tiens des armes, atelier. Un un... Ah bah tiens, c'est bien ça. Ça me donne des trucs. Est-ce que c'est voilà, arme 1 sur 3. Charge, voilà. Je sais pas, je crois bien que j'ai fait le plein en fait. Fusil d'assaut, ouais... Ça j'avais déjà. En fait on peut les placer là où on veut. Je suis pas sûr qu'il y ait des nouveaux trucs en fait. Bon, on va refaire la mission. Allez, c'est reparti, on va aller un truc rouge. On fait ouais, va. ok, j'accepte la mission. Ça. Hop, c'est parti pour la remission, on recommence, on cette fois-ci je vous laisse le son et cette fois-ci je vais me rendre à ce dépôt de merde que je, je passé dix fois à côté, bien sûr, vais, avant de tomber euh, dans mon ravin, Davis. et donc voilà, donc euh, c'est parti, on va prendre tiens, le véhicule le le le maintenant que je sais que je peux les conduire, c'est mieux, allez c'est parti, alors 5 minutes. Et Ils ont essayé de nous virer, quand on a résisté, le DF est arrivé, une vraie boucherie. Je suis désolé. J'ai trouvé des survivants venus d'autres colonies et on s'est organisé. Mon père nous a rejoints peu après. C'est du de tout cracher ça. Dès que ça chauffait, fallait qu'il se mette. S'il y avait plus de gens comme lui, on aurait une chance de gagner cette bataille. Peut-être. Je suis à la base. Bon, utilise tout ce que tu peux pour la détruire. On a laissé des réservoirs de carburant. Tire dessus et pose des charges pour les faire exploser. Pour centre, Messon, une unité de l'EDF se dirige vers toi. Dépêche-toi de fumer ton boulot. Vous disiez que ce serait facile? Chez toi Des points Vous disiez que ce serait facile Les renforts de l'EDF sont en route Rentre à la planque. Oui, je vais bien. Merci. Ton frère serait fier de toi. Merci. En tout cas, vous avez la même définition du mot facile. Je sais que tu es en rogne, mais je ne peux pas me permettre d'anticiper ou de jouer la prudence. Ton frère avait bien compris ça. Mais seul, tu as vu de quoi ils étaient capables. Il faut qu'on riposte. On a besoin de ton aide pour le... faire. Il y a de nouvelles infos utiles dans ton manuel de la guérilla. Tu m'as encore rapporté du métal Tu vois ce qu'on peut faire avec un peu de récup J'espère que ça t'aidera. voici en jeu alors oh, putain, je me fais tirer dessus alors j'étais en train de m'éloigner un peu de la base après avoir terminé la mission et je suis en train de gratter là et euh, je suis tombé sur des ennemis directement quoi donc en fait notre base elle est pas si bien cachée puisqu'il y a quand même des, des, des allées principales pour, pour y aller euh, j'essaye de voilà de démonter les ennemis alors à coup de marteau ça va vite hein. Il y a des marteaux où on arrive à démonter des bâtiments avec on peut facilement démonter des personnes aussi d'ailleurs tiens une personne qui, qui semble un peu électrique Électrizée, morte d'ailleurs. Euh, en temps, on prend un coup de gros marteau. Et puis derrière, en se faisant électrocuter. Euh, allez, je sais pas ce que je peux faire en fait. Je ne sais pas quoi faire. Je voulais trouver une autre mission, un autre, un autre truc rouge, mais j'en ai pas trouvé. C'est pour ça. Je peux, je peux démonter la Ah bah tiens, ça aussi, une caisse. Approvisionnement de dev détruit. Oh, putain, il y a un paquet aussi à détruire. Il y a tout un tas de choses, c'est un petit monde ouvert qui est vraiment sympa. EDF. Putain, vous pouvez pas trouver un autre nom quoi. L'EDF. Comme s'ils avaient aucun rapport avec EDF quoi. Ils sont dit EDF, donc ça va pas prêter à confusion avec. Euh, avec, avec euh, les fabricants d'électricité. Sans vouloir faire de plus pour EDF, parce que maintenant EDF, euh, on est pas obligé d'y aller, hein. Ils ont des concurrents. Euh, donc, on continue. Après, c'est un peu comme Orange. Hein. Toutes les lignes sont à eux, mais euh, l'électricité n'est pas fabriquée. Enfin, elle est revendue par certains... Pff, on s'en fout, en fait. <rire> je suis en train... Voilà, bon. Revenons au jeu, je suis en train d'essayer de détruire le pont, justement. Je me dis, putain, c'est un passage super pratique pour les gens qui veulent, euh, qui veulent nous niquer. Donc, je pose un peu les petites charges un peu pour, pour les empêcher, justement, de revenir. Là, normalement, voilà. Je pense que comme ça, il peut pas trop remonter par là. J'essaye de un tas de choses. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette benne A quoi elle sert Et à quoi ça sert de la détruire Il y a des trucs, je sais pas trop. Ah, cible à la détruire. Le bâtiment indiqué en rouge, ça a les pour faire. D'accord, donc les trucs rouges, il faut que je les détruise. Ça, par exemple, c'est pas bien. Voilà, exploitation minière. Putain j'ai gagné plein de mineries encore. Nickel. Euh, ouais donc les trucs en rouge faut les démonter. Bon. On retourne à la base. À la base de tout à l'heure. Et j'ai envie de m'amuser. Comme c'est un jeu donc je ne je pense pas que je vais y rejouer. Alors c'est un jeu, hein, il est bien, hein. soit, soit il est bien, mais, mais euh, c'est pas assez guidé pour moi, donc je m'éclate un peu. Comme j'ai pas de pas de règles, et ben je, je vais tout casser. Ah, carrément, envoyé dans le... Pas mal. Elle explose et elle part un peu partout. Je suis en train de démonter ma propre base. Ah là T'as plus d'ordi Hein T'as l'air quand, hein T'as l'air très quand, hein Ah bah non, même pas me faire la gueule. Allez Les ordis, c'est caca, les tuyaux aussi. Oh. On peut tout démonter. On démonte notre propre base, quoi. Oh mon dieu ils font comment les mecs s'il n'y a plus de base Ils se sentent, se sentent con quand même euh, Ah Eh J'étais bloqué, bloqué sur un, sur un truc Est-ce que je peux... Hop Ouf, Fait tomber le machin de, de flamme mais ça bon. me rapporte rien du tout Qu'est-ce qu'il y a là-haut Qu'est-ce qu'on a Oh des mecs Oh est-ce que... Hop Il y a un truc, il y a un cercle au milieu là, je, vais... je vais essayer d'y aller après quand j'aurais fait sauter, ça, c'est bien ça. Hmm, ça c'est bien ça. Attention les yeux On un peu. Ça va, j'ai tout fait péter. Et <rire> sans trop dingues. Bon. Hop. Et... Hop. Il doit être trop dingue, la femme avec son équipement dedans. On en met un là parce que maintenant on a, je sais pas pourquoi on a le droit d'en poser trois alors qu'au début on pouvait en poser que deux <rire> Elle va se sentir trop con Elle se cache Non c'est pas moi, c'est pas vrai C'est pas moi, j'ai pas, pas tué J'ai pas tué, j'ai pas démonté le bâtiment C'est pas vrai Allez <rire> Comment démonter sa propre faction Voilà, c'est fait Au moins le bâtiment des recherches et tout ça Hop Je m'appelle Samania, mais tu peux m'appeler Samania. <rire> il se casse tout seul, il se casse la tronche tout seul le bâtiment. Tu n'as pas besoin de taper dessus, il se casse la tronche tout seul. <rire> Je l'ai tellement... tellement maltraité le bâtiment, il tombe. il tombe en lambeau. Oh, ça tombe, ça tombe, ça tombe Hop là Bon, ça m'est passé à travers, mais c'est pas grave. Allez, voilà. T'as l'air belle dans ton bâtiment comme ça, toi. Voilà, voilà.